Hello, hello! Voilà, je suis en train de m'installer. On va démarrer le direct. Excusez-moi, j'ai pris. j'ai pris, euh, J'avais un petit rendez-vous, donc ça fait que ça m'a mis en retard. Voilà, très bonne heureuse année euh, 2021. Euh, C'est le premier direct du cabinet AMP. Vous connaissez le cabinet AMP, qui est le premier cabinet en Côte d'Ivoire spécialisé. Dans le marketing et la vente, la formation marketing et vente pour, euh, pour les PME. Donc, euh, tous ceux qui ont des difficultés de vente, tous ceux qui ont euh, du mal à démarrer un petit business, tous ceux qui veulent accroître leurs revenus, salariés ou aspirants, entrepreneurs, vous êtes à la bonne adresse. Voilà. Donc, euh, le temps que euh, ceux qui viennent de se, de se connecter, commencent à partager la vidéo. Voilà, le thème, c'est euh, « Lancer votre entreprise en 2020, 2021 ». Alors, on va voir, on va passer en revue euh, qu'est-ce qui vous a empêché de lancer votre entreprise l'année dernière et surtout, euh, pour ceux qui avaient l'intention de, de, de lancer l'entreprise en 2021, quel était, quels sont les doutes, vos préoccupations On va, on va avoir ce, ce langage de vérité et puis, un échange fructueux, je l'espère, pour que vous puissiez accroître vos revenus. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de très compliqué. C'est comme n'importe quel métier. Et, mais malheureusement, ce sont les sources d'informations qui sont très difficiles à obtenir. Et, sans ces sources d'informations, sans les les, les, les, techniques, ces techniques qui sont hyper simples quand même, euh, mais sans, si vous les connaissez pas, vous aurez euh, de très grosses pertes et ça peut finir en catastrophe pour votre couple, ça peut finir en catastrophe euh, pour euh, votre vie sociale, pour votre statut social. Euh, et vous pouvez finir endetté, parfois même en prison. Donc l'entrepreneuriat, bien vrai que ce soit simple comme, comme euh, activité, c'est aussi euh, une activité qui génère énormément de risques sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan, on va dire, même matrimonial et tout ça. Et, et on ne revient pas d'une entreprise en faillite comme euh, d'un dîner gala. C'est extrêmement dangereux. Voilà, c'est un peu comme conduire en voiture. Et pour ceux qui ont déjà le permis, ceux qui prennent le volant, ils vont se dire, bon voilà, les, les, les véhicules sont... sont c'est facile à conduire et tout ça, mais... Une voiture, ça demeure quelque chose d'extrêmement dangereux. Il peut y avoir la mort derrière cela. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. C'est facile, mais c'est euh, en même temps hyper dangereux. Alors, euh, il y a un certain nombre d'internautes qui ont déjà posé leurs questions, euh, tout ce qui est doute, tout ce qui est préoccupation, qui les empêche en fait de démarrer l'entreprise aujourd'hui. Et donc, on va commencer par ceux-là. On va commencer par ceux-là, euh, d'ici 3-4 minutes. Donc, euh, partagez la vidéo. Voilà, je salue euh, Yannick Bleilly, euh, qui est déjà connecté. Je salue euh, Stéphane Ruffin-Berry. Voilà, le numéro 1, il me dit numéro 1 dans le game. Ouais, merci, merci. Eh bien, euh, si vous êtes numéro 1, vous allez me rendre numéro 1. Voilà. Et voilà, donc euh, partagez. Tous ceux en fait qui ont des préoccupations sur l'entrepreneuriat, qui avaient euh, pour ambition de se dire, « Bon, cette année, je veux me lancer, je veux lancer un business, mais comment m'y prendre ?» sont mes, Ça, ça j'ai tel obstacle qui fait que je ne peux pas me lancer. Poser vraiment toutes vos questions. C'est euh, en termes d'expérience, de, je suis à, on va dire, euh, ma 22e année d'expérience en entrepreneuriat j'entreprends depuis, depuis longtemps. Euh, j'entreprends toujours d'ailleurs. Euh, je suis un spécialiste en échec. Je suis le seul spécialiste de Côte d'Ivoire qui est, euh, qui se dit espère en échec en entrepreneuriat. <rire> voilà. Bonjour, euh, bonsoir Audrey Bediaco. Voilà. Bonsoir Marina. Alors, donc, je suis le seul spécialiste en, en, en espère, en enfin, spécialiste en échec en entrepreneuriat. Donc, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je peux vous montrer les pas à ne pas poser pour, euh, euh, pour rater votre entreprise. Parce que j'ai vraiment tout essayé. Entreprise de production, entreprise de service. J'ai fait du marketing de réseau. J'ai fait euh, des, monté plusieurs fois des cabinets qui n'ont pas marché. J'ai monté des industries. Deux ou trois fois, je suis même encore euh, toujours industriel dans, dans la ticket, Donc, quasiment tous les domaines euh, de l'entrepreneuriat, j'ai quasiment exercé Donc, quasiment tous les domaines de l'entrepreneuriat. Même l'immobilier, même j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, donc ça m'a donné quand même une, euh, une, une, une expérience, une expertise que je veux mettre à votre disposition. Voilà. Pour que vous ayez l'information vraie et qu'on ne soit pas tout le temps en train de vous mentir et puis vous orienter avec des, des, des informations qui ne sont pas exactes, vous faire rêver, vous faire croire que vous allez être riche. Voilà. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour être riche. Hein. L'entrepreneuriat, c'est un métier comme tout autre pour gagner sa vie, euh, comme tout le monde. Voilà. Mais avoir une très bonne vie, parce que c'est une, une vie... C'est un métier qui permet euh, d'être à l'aise financièrement et d'avoir une très bonne maîtrise sur son temps. Voilà, donc ça, c'est parmi les métiers, c'est quand même, euh, on va dire, un des métiers avec euh, un plus gros challenge. Et puis qui demande euh, constamment à nourrir son intellect, à nourrir, en fait, à se dépasser, à avoir besoin de, de développement personnel et tout ça pour qu'on puisse... Euh, euh, C'est le métier qui vous change à la fois dans votre vie professionnelle et puis dans votre vie, euh, dans votre vie sociale. Donc, je rappelle le thème, hein, euh, partagez cette vidéo. On va démarrer dans une minute. Hein. Et voilà, on, on s'était donné cinq minutes. On avait dit 16h30. Il est 16h34 ici, euh, GMT. Et donc, euh, dans une minute, on va démarrer ce direct-là avec euh, euh, les différentes questions des internautes. Je vais prendre euh, mon portable. Pour, pour prendre les questions. Voilà. Euh, voilà, donc, euh, en commentaire, vous pouvez poser votre, vos questions, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne décollez pas Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas démarré votre entreprise, surtout Quels sont les obstacles euh, euh, Si vous avez des préoccupations, des doutes, hein, c'est le moment. Alors, euh, je, vais, je vais prendre... Euh, les premières questions et puis au fur et à mesure, ça viendra. Voilà. Hello, Provision Divine. Bon, vos noms sur Facebook, là. Bon, parfois, vous avez des pseudos. Ça fait que je n'arrive pas à savoir qui est derrière le, le profil. Mais bon, voilà. Je salue, je salue tous ceux qui sont connectés. Et puis, même si vous n'avez pas posé des questions, les questions des autres peuvent vous amener vous-même à, à, à vous poser d'autres questions. Que vous allez mettre en commentaire. Alors, je vais euh, commencer par euh, la première question, hein, qui vient de Conan Faustin Kofi. Est-ce qu'il est, -ce qu il est, il est connecté Alors, bonjour monsieur, j'ai un business, hein, j'ai un business euh, que je veux bien lancer. Mais je suis confronté à un problème de place pour m'installer afin de démarrer euh, le projet. Que faire, euh, s'il vous plaît? Alors, euh, M. Conan Faustin, tu es, tu es confronté à un problème de place pour t'installer. Bon, alors, ça, c'est pas, c'est pas, ce pas une. C'est. Si tu as un problème de place, Cherche un endroit où tu peux avoir la place pour t'installer. Je ne sais pas pourquoi c'est un problème pour toi. Eh, parfois, excusez-moi, vous aurez l'impression que parfois je parle un peu mal, mais c'est ma façon de parler, d'être un peu plus direct. Eh, Conan Foster dit il a un problème de place pour s'installer. Mais tu cherches un endroit où il y a de la place. Voilà. Maintenant, si c'est un endroit particulier, c'est-à-dire qu'un emplacement particulier que tu veux et qu'il y a déjà quelqu'un là-bas, tu fais ce qu'on appelle la surenchère. La surenchère, cest d'ailleurs se proposer plus aux propriétaires de la place pour qu'ils partent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, ça existe. On en a fait plein depuis, depuis une dizaine d'années, depuis une vingtaine d'années. Voilà. Quand l'État veut faire un projet commercial et qu'il y, y a des habitants dans l'endroit, mais on vous dégage. Bon, on va dire que l'État est la force publique. Mais parfois, même quand c'est un privé qui est derrière, eh, il négocie, il paye beaucoup plus cher pour pouvoir, pour pouvoir avoir la place. Donc il faut, il faut faire l'assurance surenchère, il faut proposer beaucoup plus à, aux propriétaires des lieux pour que celui qui occupe la place puisse dégager. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est une jungle et puis il faut être pragmatique. Donc c'était pour répondre à ta, ta première question, à la première question. La deuxième question est celle de euh, euh, Silla, Ahmed Sila qui dit « Je voulais lancer mon business, mais je me suis dit à cause du corona, ce n'était pas la bonne période. » Voilà, oh là là Ça, c'est très, très, très courant. Alors, il faut vous dire qu'il n'y a aucune bonne période pour se lancer en affaires. Il n'y a pas de mauvaise période, il n'y a pas de bonne période. Là, au moment où vous êtes prêt à, à délivrer votre produit ou votre service, c'est le moment de vous lancer. Ce sont les clients qui déterminent le le, le, le, le moment où on lance un business. Tant qu'il y a des clients, cest ça dire que ce sont les hommes sur la terre, tant qu'il y a, y a des gens sur la terre pour acheter votre produit, mais c'est toujours le bon moment de lancer un business. Voilà, maintenant, si vous êtes en période de guerre et que vous vendez, je sais pas, des jus de fruits ou bien, voilà, il y a une guerre civile, les clients ne sont pas dans les rues, ils sont chez eux ou bien ils sont en train de fuir. Là, il n'y a plus de clients. Dans ce moment-là, ce n'est pas le bon moment de lancer une affaire, une affaire euh, qui, qui, qui, qui gère les, les, les particuliers. Mais par exemple, euh, pour celui qui est, euh, qui est dans le trafic des arbres, au moment où il y a la guerre, c'est le moment où il va se faire son beurre. Donc, en fait, la raison, le moment que vous devez choisir pour lancer votre business, c'est est-ce que vous devez vous poser la question simplement est-ce que mes clients sont présents Si mes clients sont présents, je lance mon affaire. Il n'y a pas affaire de corona, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que de toute façon, vous n'avez aucun contrôle sur l'avenir. Imaginez ceux qui ont démarré leur business en janvier 2020, comme, comme ceux qui veulent démarrer leur business en janvier 2021. Est-ce qu'ils pouvaient savoir qu'en mars, ils allaient avoir, un, euh, il allaient avoir le corona et puis, euh, le confinement total, ils ne pouvaient pas savoir. Ils ne pouvaient pas savoir. Donc la période était favorable en décembre 2019, en janvier, ils ont bien lancé leur maquis. Et puis trois mois après, euh, voilà. Donc vous n'avez aucun contrôle sur l'avenir. C'est même pas la peine de de, de de de de tergiverser. Voilà. Si vos produits, vos prestations de services sont sont conçus et sont et sont prêts, vous lancez si les clients sont là. Voilà. Alors, troisième question, question de Kone Mariam, qui dit « Je veux lancer mon business, mais je n'ai pas d'idée de business. Euh, » Bon, ça, ça c'est du classique. Hein. J'en vois plein sur Facebook, j'ai 500 000, j'ai 600 000, j'ai 1 million, je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée. <rire> Alors, retenez une chose, en matière d'affaires, on ne peut pas vous donner des idées. Ce n'est même pas possible. Alors, je l'explique. Il euh, y a une dame qui m'a contacté il n'y a pas longtemps. Elle a de l'argent. Elle a une certaine somme d'argent. Et puis, elle dit de, de lui donner des idées de business. Donc, elle était un peu choquée quand je lui ai dit « Non, je ne peux pas te donner des idées de business. Nous, au cabinet MP, on va te former pour que tu trouves tes propres idées. Elle, » elle, elle hésitait. Je lui dis dit « Bon, ok, je vais te donner une liste. »« Je vais te donner une liste. » Quand je lui ai donné cette liste-là, elle me dit, mais quelle est quelle est l'idée qui est bonne Je dis, mais tu as demandé des idées. Je t'ai donné une liste d'idées de business que tu peux faire. Et en, en général, c'est ce qui se passe. Les gens tapent, euh, j'ai 500 000 francs, quelle quel idée de business je peux faire Et tu reçois un, une, une cinquantaine d'idées. Et finalement, tu sais même pas par, par, par quoi démarrer. Pourquoi Quand les gens vous donnent des idées d'affaires, vous demandez à chercher des idées, on vous donne des idées d'affaires. Il y a deux choses qui ne, qui ne vont jamais vous transmettre, qui ne peuvent pas se transmettre en fait. La première des choses, c'est que quand on vous donne une idée, ce qu'on ne peut pas vous transmettre, c'est la conviction que cette idée-là va marcher. Et ça, c'est quelque chose de primordial. C'est ce, ce qui, en principe, doit vous rassurer pour vous lancer. Donc, je dis « bon voilà, j'ai un million, je vais me lancer dans un business ». Il y a des gens qui sont dans le fil d'actualité qui vont qui vont taper « Ah, lance-toi dans le business de lavage auto. Non, lance-toi un, un salon de coiffure. »« Lance-toi dans, dans, dans, dans le transport. »« Tu achètes un Wara Wara, ça va marcher. » Chacun va donner son idée. Mais ceux qui vous ont donné cette idée-là, ils sont convaincus que ce sont des idées qui vont marcher. Parce que ce qui a forgé leurs convictions, c'est par exemple leur expérience. Ils ont peut-être un frère qui s'est lancé dans l'EVA, et qui est riche aujourd'hui, il a peut-être un cousin qui est dans le transport, qui est à l'aise. Donc ce sont ces expériences là qui vont forger sa conviction. Et donc quand on vous donne cette on vous donne une idée, on ne peut pas vous transmettre la conviction que ça va marcher. Donc du coup, vous êtes dans le dans le c'est comme si on vous a rien donné comme idée. On vous avez vous avez 50 idées, il y a plein de gens qui écrivent des livres sur euh, voilà 90 19 idées de business. 500 idées de business que vous pouvez lancer aujourd'hui, il euh, y a des livres des business que vous pouvez lancer à 10 euros, à 10 000 francs, à 20 000, mais ça ne sert à rien. Parce qu'on va pas vous transmettre la conviction que ça va marcher. Or, c'est justement ce que vous recherchez derrière ça, c'est pour ça que vous vous lancez pas dans le dans le business. Donc ça, c'est le premier élément qui manque. Le deuxième élément qu'on peut pas vous transmettre quand on vous donne une idée, une idée de, de business, c'est la mise en pratique pour que ça réussisse. Si par exemple, là, je suis euh, un professeur, euh, un professeur qui euh, il va vous dire, bon, par exemple, moi j'ai bon, 50 millions, dans quoi je peux investir pour, euh, pour pour démarrer mon business Le professeur, lui, va te dire, faut créer une école, un collège, avec 50 millions, tu peux, ça va marcher. Donc comme je vous ai dit, le premier élément qui ne va pas vous transmettre dans cette idée, c'est le fait qu'il est convaincu que ça va marcher, donc sa conviction en l'idée. Qui est venu de son expérience et tout ça, et puis de tout ce qu'il connaît, et puis la mise en pratique. Vous n'êtes pas, par exemple, du métier de professeur. Donc, vous ne savez même pas comment vous pouvez poser le premier pas pour démarrer une école. Mais lui, il est professeur. Donc, il sait comment mettre en pratique avec des amis. Si lui, il avait 50 millions dans sa main, il sait comment monter un collège, comment faire les demandes pour avoir les boursiers. Euh, par où entrer au ministère de l'Éducation nationale, etc., etc. Donc, il a son plan de mise en œuvre. Ce qu'on ne vous transmet pas au moment où on vous donne l'idée. Donc, quand vous dites, j'ai 500 000 francs, donnez-moi une idée pour fructifier, on va vous donner 1000 idées, ça ne servira à rien parce qu'on ne vous aura pas transmis la conviction que ça va marcher et puis les éléments de mise en œuvre de l'idée. Donc, le conseil que je peux vous donner euh, à monsieur... Monsieur, je crois c'est c'est... Monsieur, voilà, Madame Coné, Madame Coné, Mariam, le, le conseil que je peux te donner, c'est que faut apprendre à générer tes propres idées. Voilà, au cabinet, un peu, on apprend à générer les propres idées. Euh, c'est d'ailleurs même le premier module de notre de notre programme de formation. Et quand les idées viennent de toi, elles viennent avec la conviction que ça va marcher et puis tous les éléments de mise en œuvre de cette idée-là. Voilà. Donc, euh, c'est ce qu'il te faut pour pouvoir... Euh, démarrer hein, ton, ton idée, dans enfin pouvoir démarrer ton entreprise en 2021. Une question de Yannick Bléhi. Alors, ok, je le salue, lui, je vois, il a, il a été connecté en premier. Il dit, quel est le statut juridique le plus adapté, c'est des avantages, hein, pour moi, jeune, qui veut créer mon entreprise Y a-t-il un moyen euh, de réduire au maximum ses charges pour euh, qui veut démarrer son entreprise alors, je vais être pragmatique avec toi. Euh, en fait, quand tu parles de, de, de statut juridique, hein, tu veux parler plutôt de des charges fiscales, parce que tu as parlé, tu as dit non. Qu'est-ce qui va réduire tes charges fiscales Donc les gens demandent est-ce que je dois, être, euh, je dois créer une entreprise synthétique, je dois créer une SARL, etc., etc. Alors, je vais te dire un truc qui va rester euh, gravé dans ta tête le statut le plus adapté pour un entrepreneur, c'est le statut où il ne paye aucun impôt. C'est comme s'il est un fantôme. C'est le statut informel. Ça va paraître, ça va paraître bizarre, mais c'est ça qui est la réalité en fait. Un entrepreneur ne souhaite pas, parce que l'État, les, les impôts, travaillent contre vos intérêts d'enrichissement. On crée une entreprise pour, pour accroître des revenus. L'État ou l'impôt Vient, va venir arracher une partie de ce revenu-là. Donc, tant que tu peux être au maximum, le plus informel possible, ou bien ne rien payer, parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, on est dans un système déclaratif. Une fois que vous prenez, vous vous déclarez, vous commencez à payer les impôts, peu importe le statut. Même quand vous avez le statut d'impôt synthétique, vous payez. Vous avez le statut, il y a quelques impôts qu'on vous fait on vous fait en réduction, mais vous, vous commencez à payer, C'est fini. C'est fini. Donc, ça ne vous, ça vous avantage pas. Moi, ce que je conseille, c'est de dire, tu commences dans l'informel, tu apprends à vendre, c'est-à-dire à gagner des revenus, à avoir des clients. Quand tu as une stabilité, tu peux maintenant choisir le statut qui est adapté à ta taille d'entreprise. Voilà, à la taille de ton business. Et qui va rassurer tes, comment on appelle ça même, tes investisseurs et tout ça. Donc là, après, tu viendras... Il y a plusieurs éléments à prendre en ligne de compte. Hein. Euh, donc, les juristes vont t'accompagner pour te dire, bon, voilà, si vous êtes euh, associé, voilà euh, les, les, les entreprises, les types d'entreprises qui vous vont juridiquement. Mais euh, il, faut, il faut commencer toujours dans l'informel jusqu'à apprendre à gagner des revenus. C'est quand vous savez gagner des revenus que vous pouvez vous déclarer pour que vous puissiez payer les impôts. Mais si vous ne savez pas gagner des revenus et que vous êtes déclaré, et que les impôts commencent à vous ponctionner, eh bien, euh, vous êtes foutu. Bon, après, il y, y a des, y a des, des techniques euh, comme, par exemple, euh, les, les cessations d'activité. Il faut déclarer qu'on est euh, en cessation d'activité, ou mis en, en, en mise en sommeil. Mais tout ça, ça demande l'argent. Les petits papiers ici, 2000, 2500, euh, euh, les mises en œuvre, et même là encore, quand vous n'avez pas été bien conseillé, on vous demande de vous mettre à jour de vos impôts avant de faire, par exemple, de faire une déclaration de, une déclaration de cessation de paiement ou bien euh, de cessation d'activité ou de, ou, de, ou de mise en sommeil. Donc, ça va vous demander encore de l'argent. Même pour fermer même, même votre entreprise, même, il <rire> y a un peu de jetons à payer. Donc, vaut mieux apprendre à gagner de l'argent, hein, Yannick, avant de te lancer, euh, de formaliser ton entreprise. Voilà ce que je peux, je peux te dire, Yannick Bléhi. Voilà. Alors, euh, cinquième, sixième question. Fanta Ride. Alors, elle dit, ayant plusieurs idées de création d'entreprise, comment sélectionner la meilleure activité afin de démarrer euh, son propre business? OK, elle a posé plusieurs questions. Hein. Je vais répondre au fur et à mesure. Quel est le meilleur choix de financement pour son activité? Est-ce que c'est fonds propres? Business angel et prêt bancaire. Alors, première question, euh, euh, Fontaride. Alors, Fontaride, elle a plusieurs idées. De, quand vous avez plusieurs idées de business, laquelle choisit? Vous avez euh, euh, deux critères que vous pouvez ajouter. Bon, déjà, il y a plusieurs critères pour savoir même si c'est la bonne idée. Euh, donc, il faut apprendre à savoir si c'est la bonne idée. Mais considérons que vous avez plusieurs bonnes idées d'entreprise. Le premier critère pour choisir quel est le bon, le, le bon business, c'est de voir le, le, le business qui touche une plus grande cible. Par exemple, j'ai un médicament, j'ai créé un médicament hein, euh, contre, contre, contre la tour, bon, un, un, un, un. je viens de trouver... Un, un vaccin contre l'ucère de Burili. Je dis n'importe quoi. Et puis, je viens d'avoir une autre idée d'un vaccin contre le coronavirus. D'après vous, quel est le business et quel est le produit que vous allez lancer en premier? Bon, Vous allez me dire, certainement, le coronavirus. Eh bien, c'est vrai, parce que le coronavirus touche un plus grand nombre de potentiels clients. Donc, le premier critère, c'est dans vos, dans vos idées de business. Vous avez plusieurs idées de business à Infanta tu as plusieurs idées de business. Quel est celui qui touche la, le plus grand nombre de clients potentiels Voilà. Euh, le deuxième critère, essaie de voir l'idée qui est la plus facile à mettre en œuvre. Donc, tu as plusieurs idées de business. Quelle est l'idée qui est la plus facile à mettre en œuvre Si tu as réussi, si tu as réussi, enfin, si tu, tu as trouvé une idée qui est plus facile que l'autre, c'est par cette idée-là qu'il faut commencer. Voilà, donc ça te fait deux critères. Tu fais comme, un, un, euh, comme, comme, comme les filtres là. Tu mets toutes tes, mets toutes tes idées d'entreprise et puis tu commences à les classer. Quelles sont celles qui touchent un plus grand nombre de clients potentiels? Donc, euh, tu vas retenir peut-être les deux premiers du classement. Et puis, parmi ces deux premiers, quelles sont les idées qui sont les plus faciles à mettre en œuvre? Et puis, tu vas trouver un numéro 1, et c'est cette idée-là qui sera euh, l'idée par laquelle tu dois démarrer. Maintenant, tu as demandé quel est le meilleur choix de financement euh, pour son activité. Fonds propres ou business angel ou bien euh, prêt bancaire. Bon, je te dis sans hésiter, fonds propres. Fonds propres. D'abord parce que tu as un, un, un contrôle total de l'utilisation de l'argent. Donc, euh, c'est ce toi qui décides. Si tu vas prendre un prêt bancaire, c'est le banquier qui va te qui va t'imposer un mode de, de, de remboursement. Donc, l'utilisation de ton argent, ça ne sera pas comme ça. Et puis, ça va te mettre une pression sur les prix. Voilà. Parce que tu dois rembourser quelqu'un. Donc, euh, pour démarrer, généralement, euh, en business, euh, on, on, on veut commencer avec des promotions, on veut réduire les prix pour, pour se faire connaître. Quand tu commences avec un prêt bancaire, c'est extrêmement difficile. Parce que toute, toute réduction, toute vente à perte, toute vente avec euh, promotionnel, ce sont des pertes qu'il va falloir compenser après. Donc, euh, ça sera très difficile pour toi. Donc, tu as, tu as moins de marge de manœuvre. Un business angel, ça veut dire que quelqu'un sera avec toi pour prendre les décisions sur l'utilisation de ton argent. C'est tout. Et voilà, donc euh, le business angel va être en, en partie associé dans ton business. Donc, ça restreint ton champ. Voilà, donc, euh, euh, sans hésiter, les fonds propres. Question numéro 7, question de euh, Yasmine Angroum. Alors, ma question est la suivante. Qui peut me financer pour mon projet afin de rembourser sur une période convenue Alors, la, la question du financement. Qui peut financer mon projet Ceux qui peuvent financer ton projet, ce sont les personnes qui te font confiance, tes connaissances qui te font confiance, pas celles qui ont l'argent, hein, celles qui te font confiance. C'est celles-là qui peuvent te prêter de l'argent. Parce que euh, on parle. le mot crédit vient du latin crédire, qui veut dire confiance. Ceux qui peuvent te prêter, c'est ceux qui te font confiance. D'ailleurs, même la banque ne prête qu'à des gens à qui elle fait confiance. Tout simplement. Voilà. Quand elle ne fait pas confiance, c'est là qu'elle demande des garanties. Et les garanties sont euh, d'une de, de, taille de plus en plus élevée en fonction de ce manque de confiance-là. Quand c'est des c'est confiances c'est une confiance on va dire une confiance aveugle elle peut réduire vraiment le les, les quantités de les garanties donc en matière de financement c'est ça demande de l'argent à ceux qui te font confiance alors comment les identifier tu as trois tu as trois techniques en enfin, fait tu as trois critères d'abord tu vas regarder parmi tes connaissances toutes celles qui t'ont déjà proposé de faire une affaire de vouloir te, te, te qui ont, qui ont voulu faire une affaire avec toi. Viens, on va s'associer, on va lancer tel business, ou bien, euh, par exemple, euh, je veux, je veux me, je veux me lancer dans une activité. Euh, je cherche quelqu'un pour pour venir gérer. Donc, ce, ces formes d'association là, quand des gens t'ont déjà proposé cela, excusez-moi, hein, quand des gens t'ont déjà proposé cela, euh, ça veut dire qu'ils te font confiance. Deuxième critère pour trouver des gens de confiance. Est-ce que parmi tes connaissances, il y a des gens qui t'ont déjà confié une très grande somme d'argent, soit pour garder, soit pour aller acheter, ou bien un élément de confiance comme par exemple le code d'une carte bancaire et tout cela. Ces, ces personnes-là qui t'ont déjà confié de l'argent, une grosse somme d'argent pour aller acheter quelque chose ou bien pour garder, ça veut dire que c'est des gens qui te font confiance. Ceux-là, quand tu leur parles de ton projet, tu as de très grandes chances de pouvoir avoir un financement et puis rembourser petit à petit. Tu peux même demander cadeau même. Moi, c'est ce que je recommande. Il ne faut pas demander crédit alors que tu n'as même pas de possibilité de rembourser. Commence déjà l'argent là, demande cadeau. Maintenant, la personne qui te donne peut dire non, je ne peux pas te donner toute ça, ça, cette somme là, cadeau. Je vais te donner mais tu me rembourses. Ou bien, je te donne un million, il y a 500 000 qui est non remboursable et puis 500 000 remboursable. Et puis voilà, mais toi-même, il faut ne faut pas demander, faut pas dire non, je vais rembourser. Parce que si ton affaire marche pas, dès que tu ne rembourses pas, bon, tu vas perdre encore cet élément de confiance-là. Donc ça, c'est le deuxième critère pour pouvoir trouver les gens de confiance. Le troisième critère euh, pour trouver les, les gens de confiance, c'est les gens qui viennent déjà te demander conseil. Les gens euh, pour qui toi, tu es leur confident. Ces gens-là, S'ils viennent te demander conseil pour n'importe quoi, que ce soit pour les affaires, que ce soit pour un conseil matrimonial, une vie familiale, ça peut être un frère, un oncle, une amie. Si la personne vient te demander conseil, ça veut dire que la personne a confiance en toi. Donc, avec ces trois critères, tu peux avoir une liste de gens potentiellement euh, euh, qui, qui peuvent te financer et qui peuvent te... Te, te faire le prêt comme ce que tu as dit. Mais je te conseille de demander l'argent un peu, un peu, cadeau. Voilà, si eux-mêmes te disent, bon faut rembourser tu rembourses Voilà, Yasmine, Mago, voilà, dernière question. Ça, ce sont les questions des gens qui, qui, qui ont écrit à l'avance. Hein. Voilà, on verra après s'il y a des questions en commentaire. Question de Makatu Oulaye. ou Oulai, je te salue si tu es là. Tu as dit, bon, le manque d'opportunités ou, enfin, qu'est-ce qui t'empêche te, de créer ton entreprise C'est le manque d'opportunités ou encore, les opportunités que j'ai eues dans mon domaine n'ont pas abouti. Mais le client ne me dit pas pourquoi ça n'a pas marché. J'aimerais savoir en savoir un peu plus. Bon, euh, ta question n'est pas très précise, mais je vais essayer de répondre comme euh, ce que je... je, je, je, je tel que je comprends. Alors, Marc, as-tu, tu dis que d'abord, c'est le manque d'opportunités. Donc, euh, je, ça revient à celle qui dit qu'elle n'a pas d'idée. Il faut apprendre à trouver des opportunités. Ça, ça prend. Tout dans l'entrepreneuriat est une science. Tout s'apprend. Donc, euh, n'hésitez pas à prendre des cours pour pouvoir trouver des idées, euh, lire des blogs. Mais bon, moi, les trucs un peu gratuits, gratuits, là, je m'en méfie. Il faut toujours prendre vraiment auprès des spécialistes qui peuvent vraiment te donner... Excuse-moi, quelque chose de plus concret. Maintenant, tu dis que tu as, euh, tu as eu des opportunités, mais qui n'ont pas abouti, et le client ne te dit pas pourquoi ça n'a pas marché. Il bon. n'y euh, a pas de raison. Tu ne peux pas comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Euh, la raison, c'est que ça ne l'a pas intéressé. Quand on en a fait avec euh, quelqu'un, euh, s'il n'y si a plus d'intérêt, s'il n'y a plus d'intérêt, la personne se retire de l'affaire. C'est simple. C'est la même chose pour une relation avec personne, même avec une relation homme-femme. Voilà, quand tu dragues une fille ou bien une fille, elle est intéressée. S'il n'y a plus l'intérêt qui faisait qu'elle était séduite, mais elle se retire. Tu, tu appelles et puis elle décroche pas, c'est fini. Il n'y a pas de raison. Donc, la raison pour laquelle ça n'aboutit pas, bon, comme tu n'as pas donné plus de précisions, mais la raison fondamentale pour laquelle... Euh, un client ne ne, ne, ne, ne, ne ne va pas au bout d'une action, c'est euh, qu'il y a un manque d'intérêt. Voilà. Les, ça ne l'intéresse plus. Donc, faut pas forcer, ça ne l'intéresse plus. Donc, il, il va ailleurs. Voilà. Voilà voilà ce que je peux dire pour Marc, André ou Alors, je regarde maintenant. On a fini. Hein? Et puis, bon, en même temps, on a fini le temps du direct. Euh... Voilà, voilà. bon, il y a Educaire Fondation qui dit que comment se lancer dans un secteur déjà existant. Alors, comment se lancer dans un secteur déjà existant Tout simplement en se différencier en se différenciant, enfin, en faisant une différenciation. Parce que, Dieu merci, il n'y a aucune perfection dans ce monde. Même Facebook a des défauts. Voilà, tout le monde a des défauts. Dans un secteur existant, il faut regarder euh, ce dont les gens se plaignent dans le secteur. Et, et, chose qu'on appelle ça même existant. Donc, euh, généralement, les gens peuvent se faire passer pour un client. Donc, tu, tu te fais passer d'un client dans le secteur. Voilà. Euh, donc, par exemple, tu veux te lancer dans le transport sur une ligne bien précise. Donc, tu commences à prendre des des, des, des billets pour être pour pour, pour, pour, pour faire la ligne. Et puis tu vas voir un, un certain nombre de problèmes qui vont apparaître, un certain nombre de plaintes qui vont apparaître chez les, chez les, chez les clients qui empruntent cette ligne de transport. Donc quand toi tu viens, tu viens pour corriger euh, ces plaintes-là, donc tu viens avec une offre qui est différenciée. Voilà, tu apportes une valeur ajoutée. Et tu peux le faire ça, donc tu peux le faire dans n'importe quel secteur. Voilà, voici une, fa une façon très simple. Hein, d'entreprendre de, dans un secteur qui est existant. Alors, euh, euh, approvision, approvision divine qui, qui rit, statut informel. Eh bien, j'ai raison. Voilà, reste dans le statut informel, tu d'abat ton argent, et puis c'est quand tu es prêt là, tu vas te déclarer pour commencer à payer les impôts. Sinon, tu seras cuit. Voilà. Même ceux qui sont dans les grandes entreprises, ils cherchent ce qu'on appelle les paradis fiscaux. C'est-à-dire, ils cherchent un endroit où on ne paye pas impôts. Mais c'est normal, tu cherches à devenir riche. Il y a quelqu'un qui lui cherche à prendre ton argent. <rire> Il faut trouver les astuces pour ne, pour ne, pas, pour ne pas payer. C'est tout. Voilà, on n'est pas là pour faire du sentimentalisme, hein, ce n'est pas ONG. Hein. Alors, est-il prudent de prendre un crédit pour investir? Ah non, ce n'est pas prudent du tout. Ce n'est pas prudent. Ce n'est pas prudent parce que euh, euh, tu peux, tu veux, tu veux investir, tu, veux, tu vas vouloir rembourser sur quelque chose dont tu n'as pas la garantie que ça va marcher. Donc, ce n'est pas prudent. Voilà. Maintenant, tu peux prendre un crédit euh, pour investir, mais ce crédit-là, est, est, et généralement, même le banquier même va, se, va se débrouiller pour, pour le faire, le remboursement est lié sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ton investissement. Donc, par exemple, j'ai déjà une maison que je mets en location, donc euh, je prends un crédit pour investir dans d'autres choses. Et le remboursement de cet investissement, ce n'est pas lié sur ce que je vais gagner, mais c'est lié sur euh, le loyer de ma maison que je perçois déjà. Voilà. Donc, euh, là, dans ce cas, euh, tu prends un risque mais mesuré. Au cas où ton, ton business ne marche pas, le remboursement est adossé sur des revenus qui sont sûrs. Voilà. Ou bien sur ton salaire. Mais, mais après, tu as vu comme un galère man. Hein. Voilà. Donc, Educare Foundation. Voilà. Alors, euh, est-il prudent d'investir dans un domaine en espérant créer le besoin auprès des gens? Jamais, jamais, il ne faut jamais faire ça. On investit dans des business où il y a déjà la clientèle. C'est ça, parce que ce n'est pas maintenant que vous allez créer un business et vous allez voir, est-ce que les clients sont là? Non, non, non, non. ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. non. Un business, on le, on, le, on, le, on, le, on le crée quand on est sûr qu'on aura la clientèle. Voilà, c'est pour ça que les études de marché existent. Voilà. Maintenant, nous au cabinet MP, comme on ne peut pas, euh, on vous recommande pas de faire des, des, des études de marché parce que ça revient cher la plupart du temps. C'est technique, les gens ne maîtrisent pas tout ça. Euh, et puis, c'est pas, pas fiable euh, pour certaines choses. On a d'autres méthodes. Pour pouvoir découvrir rapidement le produit qui va se vendre. On est très, très, très pragmatique. Voilà. Pour ceux, tous mes, les étudiants du cabinet MP qui sont là, ils peuvent témoigner. On est très pragmatique. On n'est pas là dans les fluoritudes. Donc, euh, monsieur Eduquer, ne jamais investir dans un domaine où on n'a pas la clientèle déjà. Voilà. C'est un trop grand risque et qui est totalement inutile. Voilà. Donc, euh, je pense avoir répondu à toutes les questions. Voilà, c'était une première. Voilà, je remercie tous ceux qui se sont connectés. Euh, pour ceux qui n'ont pas qui ont pris ce direct euh, en retard, vous pouvez regarder les, les rediffusions et voir les différentes questions qui ont été posées par vos prédécesseurs et puis euh, voir les réponses que j'ai données. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent se lancer euh, en business, qui veulent se lancer dans le business en 2021, moi, je vous recommande de télécharger les, notre livret gratuit qui sont, qui sont les, les deux clés universelles pour, réunir en, pour réussir en affaires. Il est en description de ce direct-là. Il va vous donner quelques, quelques éléments de base pour pouvoir trouver des idées, hein, pour ceux qui manquent d'idées, pouvoir trouver des idées et savoir avoir une vision de comment on développe une, une, une bonne idée de, de business, quelles sont les compétences à avoir, en tout cas les fondamentaux, pour ne pas rater votre entreprise. Et puis, il y a un deuxième document que je vous propose gratuitement. Pour ceux qui ont des difficultés de vente, qui ont déjà créé un business, mais qui ne savent pas comment acquérir des clients, il y a des livrets gratuits, trois livrets gratuits que je vous offre, euh, que vous trouverez en description dans ce direct là, que vous pouvez télécharger, qui sont les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Au moins, qui va vous donner une vision pragmatique de ce que c'est la vente, de ce qui vous attend, de ce qu'il faut pour pouvoir euh, vendre vos produits. Et puis, vous aurez plein, plein, plein d'autres euh, conseils euh, sur notre blog qui est www.marketing-pratique.com donc marketing-pratique.com. Vous allez avoir pas mal de conseils. Il y a pas mal de questions auxquelles j'ai déjà répondu. Mais euh, au fur et à mesure, on va multiplier les directs comme ça parce que bon, c'est ça permet d'être de, de comprendre, de vivre, voir euh, vos préoccupations et puis de vous répondre en direct. Voilà. Donc, euh, je vous dis à ciao, ciao. Voilà. Merci Yannick et Bléhi. Merci Makatu. Voilà. Tous ceux qui ont posé les questions. Euh, voilà. Bon. Éduquer, c'est fini, c'est fini. Tu as posé ta dernière question. On va mettre ça pour un autre direct. cest à il a demandé comment fidéliser les clients quand on est actif. On fera un direct spécial vente et puis vous allez pouvoir nous dire... Euh, euh, comment, euh, quelles sont vos difficultés pour acquérir des clients, euh, les problèmes de prix, de fixation de prix, les clients qui vous doublent, d'autres qui ont des problèmes de recouvrement. On verra tout ça et on se dit à très bientôt pour euh, le prochain le prochain direct. Voilà, donc euh, éduquer. Hein, on se trouve euh, pour le direct marketing. Euh, la prochaine fois, tu seras informé. Abonnez-vous à la page euh, « Je vais acheter ». Partagez ça à tous vos proches qui, ont, qui avaient des doutes. Et puis, euh, on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Voilà. Et puis, euh, bonne journée à vous. Au revoir. Voilà.